Bonjour, mes chers élèves de CO2, troisième année primaire. Je vous présente mes notes de français, l'arbre au mot. Alors cette fois, on va faire grammaire. Allons-y, on va découvrir la séance d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui de grammaire, il vaut mieux de faire quelques exercices d'entraînement. Alors, recopie seulement les phrases. Par exemple, je me lave les mains avant le repas. Voilà. C'est une phrase parce qu'elle commence par une majuscule, c'est même par point, et la suite de mots a un sens. Je comprends tout simplement que euh, l'information est tout à fait bonne. Je me lave les mains avant le repas. On ne joue pas nourriture. Non, non, non, c'est pas une phrase parce qu'il n'y a pas de sens. Même, elle commence par majuscule et se termine par point, c'est pas une phrase parce qu'il n'a pas de sens. Il faut se brosser les dents après les repas. Oui, d'accord. Ça, c'est une bonne phrase. Fais attention ton couteau avec. Non, non, c'est pas une phrase. Il faut manger lentement. Oui, c'est une phrase. Au niveau du sens, mais au niveau de l'orthographe, non. Parce que eh, normalement, il commence par majuscule et se termine par un point. Les élèves débarrassent la table. Les élèves débarrassent la table. Oui, c'est une bonne phrase. Ce règlement est très complet. Oui, c'est une phrase. Alors, ce règlement est très complet. Les élèves débarrassent la table. Euh, il faut se brosser les dents après les repas. Euh, je me lave les mains avant le repas. Alors, voilà. J'ai bien réussi. On a bien réussi à faire cet exercice. Alors, on continue avec des flèches. Maintenant, on va continuer avec des flèches. Alors, relis le groupe de mots de chaque colonne pour écrire quatre phrases. On dit à l'école vous, la maîtresse demain nous mes parents. Voilà. La suite de la phrase c'est signe le règlement. Interroge les élèves. Euh, écriront des phrases. Lisez des phrases. Alors, qu'est-ce qu'on va f... qu'on qu Qu'est-ce qu'on va faire à l'école? Alors, vous lisez des histoires. Voilà. C'est la bonne réponse. À l'école, vous lisez des histoires. <cười> Pardon. La maîtresse interroge les élèves, bien sûr. Demain, nous écrivons des phrases. Nous écrirons des phrases. Pardon. Demain, nous écrirons des phrases. Mes parents signent le règlement. Voilà. On verra un petit peu... Alors, écris deux phrases à l'aide de mots et groupes de mots suivants. Utilisez-les tous. Supprime tous les mots que tu peux, que tu peux écrire trois phrases plus courtes. Dans la cour de récréation, la maîtresse explique lentement la règle du jeu à ses élèves. On peut dire aussi, la maîtresse explique la règle, tout simplement. La maîtresse explique la règle. Lorsque la cloche sonne et les élèves entrent en silence dans la classe. On peut dire les enfants entrent dans la classe. Les enfants entrent. Ou les enfants entrent dans la classe. Dès le premier jour, le directeur fait respecter le règlement. On peut dire aussi le directeur fait respecter le règlement. Le directeur fait respecter le règlement. Alors tout simplement. Et les autres exercices, à vous de le faire. Alors maintenant, vous avez bien compris la phrase. La phrase commence toujours par une majuscule, se termine par point, et la suite de mots a un sens, tout simplement. Alors, on continue avec le cours. Grammaire. Je manipule la phrase. Je manipule la phrase. J'observe et je découvre. Je recopie seulement les suites de mots, les suites de mots qui sont des phrases en justifiant. Mon choix. Je recopie seulement les suites de mots qui sont des phrases ou qui s'appellent des phrases en justifiant mon choix. Euh, on a écrit le règlement de la classe. Là, c'est une phrase. Parce que la suite de mots euh, a un sens. Regardons. On a écrit le règlement de la classe. Qu'est-ce qu'on a écrit on a écrit le règlement de la classe. Euh, qui a écrit le règlement de la classe C'est-à-dire nous. Il ne, il ne parlait voisin pas avec son nom. Ce n'est pas une phrase. Hein. Parce que les mots sont en désordre. Range vos cahiers. Hmm. Normalement, la phrase commence par majuscule, c'est un même par point. Mais ici, il y a une petite faute. Alors range. On ne dit pas range, on dit ranger. D'accord Il y a une petite faute ici. De langue en pour, en pour parler lève-doie, non, non, non, non, c'est pas une phrase. Il est interdit de copier, oui, oui, c'est une phrase correcte. Je ne suis pas au courant, oui, c'est une phrase. Alors, je vois tout simplement, il y a trois phrases écrites correctement. On appelle aussi les huit de mots <rire> qui ont un sens. On a écrit le règlement de la classe, euh, il est interdit de copier. Je ne sais pas au courant. Alors, euh, B. Observe les phrases encadrées. Observe les phrases encadrées. À ton avis, laquelle est correcte? Justifie ton choix. Euh, les élèves écrivent un règlement. Les élèves écrivent un règlement. Alors, je vois tout simplement la phrase qui est écrite correctement. C'est celle-là. Les élèves écrivent un règlement. Parce qu'il commence par majuscule se termine par un point. Alors pourquoi les mots de certaines lignes ne forment-ils pas une phrase hmm, Comme l'exemple de Il ne parle les voisins pas avec son. Parce qu'on sont des ordres ou mal écrit. Par quel signe de ponctuation la phrase commence-t-elle Par la majuscule, bien sûr. Hmm? Normalement. Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle euh, Par un point, tout simplement. Euh, Peux-tu citer différents points Alors, c'est une autre leçon de la ponctuation qu'on va voir après. Il y a un point, point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, vous avez bien compris maintenant la leçon d'aujourd'hui La phrase c'est donc la première leçon de congé, de grammaire, pardon. C'est la première leçon de grammaire pour CO2.